dun <laughs> dun Relou dans les étoiles. Hein? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Là, franchement, c'est de la frime. J'ai le temps, je suis large. Je suis grave large. Résistance va me sauver les miches. Franchement. Bon, c'est bien ça. Le totem le mieux placé de l'univers. Qu'est-ce que c'est Est-ce une... une moteur là-haut Gabe, okay, merci beaucoup pour les 7 mois. Merci infiniment. Mais quel enfer 7 mois de plaisir inextinguible Aucun problème à Oh hein. <rire> On est tous blessés, mais quel enfer Quel enfer Thanatophobie moins 20%. 4 ace blessés. Et tous vont bien tous vont bien il en suit un comme il peut peut-être qu'on va avoir un deuxième moteur ah c'est à dire que là si je me soigne pas jusqu'au bout là ça va être un peu compliqué en fait aïe aïe aïe aïe aïe Allez, faisons ça, Allez, hop là Prenons le risque oh. On est sûr est-ce qu'il vient J'aime bien, alors, Légion, il est, il est relou Pour plein de raisons, mais Son nouveau look, je, je l'adore Franchement, il est incroyable Son nouveau look Ouais. Faut libérer, maintenant. Oh bah ben non Bah ben non, bah ben non, bah ben non, bah ben non, bah euh, non C'est dommage, ne gâche pas la fête Ne fais pas ça elle est comment... Elle m'appelle chouette. Fais comme mon moteur, pa pa pa pa pa pa pa la pa Je crois qu'il suit quelqu'un, là. Ouais. Bon, on est à moins 10% donc c'est bien On peut on a un hook, un moteur, en vrai c'est pas mal La partie est trop drôle, la partie est trop drôle On a un légion qui a l'air, peut-être Ah Va-t'en Bah bon, je pense qu'il va, va s'essouffler. Ouais il s'est essoufflé le petit légion c'est ça. C'est le nouvel Adonfield, absolument. Non, non, non, non, non, non, non, <rire> non. Quel enfer! <rire> Quel enfer! On a bah, cassé le moteur ou quoi? Il le suit, très bien. Résistance, allez. Faut faire un moteur là. Allez, pour rester dans la bonne tranche là, faut faire un moteur. Mais. Vous pouvez pas me.. Utiliser ma trousse de soin Comment ça se fait Attends. J'étais en.. C'était dû à quoi Ah il m'avait euh, mis en statue. Ah mince Il m'a mis en statue. En statue pourrie euh... J'étais en statue brisé euh... Pas fait attention hein Regardez les deux là comme ça qui viennent. Beau ça. Mais fais pas ça Fais pas ça À chaque fois que je me suis suture, je suis en statue brisé, mais quel enfer ah, C'est qu'il est qui pro, on est. Regardez, regardez, on est en statue On est en structure, hein On est en suture. Regardez, c'est qu'il est pro, là. Vous avez vu On est en... <rire> enfin, avec un autre moteur, là, qui se fasse. Oh là là, quel enfer. Quel enfer Je c'est seulement si tu t'auto-sutures. Ah, mais c'est vraiment l'enfer, hein. Ok, je vais essayer de me soigner là-bas. Ah, je la sens bien bien. Oh, je la sens mieux que ce que je croyais. Qu'en fait, je croyais pas. Mais qu'en fait, si. Aïe, aïe, aïe, aïe, Regardez, ça tu brisée, regardez comment c'est l'enfer. Vous avez vu ça a rien de sa sonner. regardez comment c'est long regardez le combo avec Tanato, vous avez vu les cas statuts brisés puis en plus de ça tu peux éventuellement ah, je suis pas sûr que ce soit nécessaire mais si tu ajoutes imaginons, le, euh, le statut de, le, la perte de pyramide aide qui brise celui qui protège compliqué hein Non la partie marrante la partie marrante. Il a l'air de pas jouer hyper sale. Hein. Non j'ai pas l'impression qu'il joue sale. J'ai pas ah il a vu le deuxième hein, je sais pas. On a l'occasion de finir ce moteur je pense. Ah, il joue pas sale. La partie est chouette. Hein. Il peut passer du côté obscur. Euh, un... Il va aller l'aider lui. Il va le croiser. Et il va faire son move diabolique. Moi je me soigne, lui il a été récupéré. Plus qu'un moteur. Wow C'est vrai ça Mais quel enfer Non mais c'est... le. Oh, aïe aïe aïe, regardez. Ah, c'est la première fois que je le vis, dans ce sens-là. Quel enfer Vous avez vu euh, Terrible, terrible, terrible. C'est compliqué, là. Hein Vous avez vu, avec... Euh, ...hémorragie, euh, là, c'est compliqué. J'ai mal à mon respect de toi. Bon, j'emmène à la poser. Ah, c'est pas moi, c'est pas moi. Trop court, jeune homme. <rire> Là-haut Dans les étoiles <rire> Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon move, hein je suis encore là. Je pense que c'est joué à pas grand-chose. Ah non, il va revenir par là-bas, quel enfer quel enfer Ah ouais, et celui-là le moteur on quasiment fini. 3... 2... Quoi Ah... Ah... L'hémorragie a changé. Absolument. L'hémorragie a changé fait que maintenant... Euh, si tu t'arrêtes de soigner... Ça va compliqué. Parce que... Tout redescend. Et tu peux même pas, je peux même pas utiliser l'agent sceptique Je peux même pas utiliser l'agent sceptique hein. Compliqué là, c'est ça J'espère que d'ici Voilà, j'espère qu'il y en a un qui a hein. Allez Oh, personne n'a oh, Il joue pas trop ça, là. Franchement, les gens, il, il a... Il fait deux, Il tente deux, trois trucs. Il a de très... Très bons combos. Il a eu Mich Il a eu Mich Non Pas Mich Il a eu furé Non Pas Furé Attends... Je peux. Est-ce que ce sera suffisant On va dire oui. Mon gars Et je vais pas avoir l'agent sceptique. Bah je m'éloigne, c'est quoi Bien, bien, bien, bien, bien. Ah viens, viens, viens. Mais sauvez-le Quoi Mais pourquoi il l'a pas sauvé Non. Le twist Trahit par le... trahi par un ace alors que j'ai donné ma vie, j'aurais pu me casser. J'aurais pu me casser. J'aurais pu me casser. Dans il y a un monde où, où la trappe elle s'ouvre à côté. Ah il a essayé, il a essayé, je peux pas lui reprocher. Il a essayé, il a essayé. Arrête de gémir, Gémir. Peut-être en face alors. C'est parti de l'autre côté, il a pas trouvé la trappe. Peut-être en face. La trappe, tu crois vraiment Bien sûr. Je dirais pas que j'y crois en la trappe, je dirais que la trappe croit en moi. Il y a un monde où la trappe est en face là. Ah, il va la trouver. Non, non, non. J'ai à lui, j'ai à lui, j'ai à lui. J'ai à lui. Aucun regret. J'ai fait ce en quoi je croyais, je n'ai aucun regret. Je suis allé, je suis allé, j'ai essayé de sauver les autres. C'est ce en quoi je croyais. Et il y en a un qui est, qui, qui est parti. Et vraiment, il aurait pu faire. Il aurait pu faire la différence. Non, la partie était cool. La partie était cool.